L'amour est une personne, l'amour est un acte. Au-delà de la raison, au-delà d'un il a habité parmi nous. Tel l'empreinte de l'amour éternel. Quand il passe quelque part, il laisse toujours ses traces. Pourtant, bien caché, il est. Mais son ne peut rester. Parce que je t'aime C'est la raison de ma vie Parce que je t'aime C'est la raison de ma vie Parce que je t'aime Je célèbre ton amour plus que le vin C'est avec raison que je t'aime Parce que je t'aime Pendant longtemps j'ai cherché cet amour qui me suffirait au-delà des hommes et des biens que j'avais Parce que je t'aime Ton amour est comme une marque indélébile Qui sans cesse me rappelle ton alliance Seigneur Parce que je t'aime Car pour ma vie tu as offert ta vie en sacrifice Parce que je t'aime Parce que je t'aime Ton regard sur moi A arrêté mon élan de perdition Parce que je t'aime Parce que je t'aime Le charme de tes paroles a captivé mon âme prisonnière de la dépression. Parce que je t'aime. Ta patience et ta grâce ont été un âme sang qui m'a rattrapé du courant du fleuve du mal. Parce que je t'aime. Ta douceur, comme un baume qui a guéri mon cœur blessé, m'a donné la force d'oublier mon passé. Parce que je t'aime. J'ai tout laissé pour te suivre. J'ai tout abandonné. Parce que je t'aime. Seigneur, je veux pas te lâcher, non, non, non. Parce que je t'aime. L'adoration est la réponse à ton amour pour moi, Seigneur. Et Parce que je t'aime. Je, je n'ai pas pu résister à ton sacrifice. Oh Parce que Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime Tu es la source de ma vie Je veux te suivre Parce que je t'aime Je refuse la gloire des hommes Les acclamations, Seigneur Parce que je, je t'aime Pour toi Seigneur je subis l'injure Mais je supporte tout Parce que je, je t'aime Parce que je t'aime Tu es la raison de mes chants, Seigneur Père Tu es ma source inspiration, Seigneur Parce que, Parce que je, je t'aime Je t'aime Seigneur je veux te suivre vie pour toi Seigneur Père Seigneur c'est vrai Père que tout proposé Seigneur Proposer de te renier Seigneur De repartir à mon passé mais non non Parce que, que je t'aime Je refuse la vanité de ce monde La séduction et la gloire des hommes Parce, Parce que, que je, je t'aime Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Parce que je t'aime Parce que je t'aime Oh Seigneur Père, je t'aime de tout mon cœur, Seigneur Père Car tu as touché ma vie, c'est pourquoi Parce que je, je t'aime Parce que je t'aime, Seigneur Ton amour comble ma vie Ton amour m'enivre et me remplit, Seigneur Yeshua Parce, Parce que je, je t'aime Voilà pourquoi pour rien au monde, Seigneur, je ne veux lâcher ta main je veux Seigneur me serrer contre toi véritablement Parce, Parce que je t'aime Je vais oublier mes erreurs Et regarder à ta justification Seigneur Père Parce que je t'aime Parce, Parce que, que je, je t'aime Peu importe les grâces que je manifeste Seigneur Tu es ma vision Seigneur Parce que je t'aime C'est toi ma vision Mon objectif c'est toi Seigneur Oh Yeshua Parce que Papa, parce que, parce que je t'aime, parce que je t'aime, oh Seigneur, je suis épris de ton amour, papa. Encore plus t'aimer, c'est ce que je veux chaque jour, Seigneur, parce que je t'aime, plus que l'or et l'argent, les diamants, les trésors de la terre, je veux tout suivre, parce que je t'aime, plus que toutes les belles paroles, plus que les honneurs des hommes, Yeshua, c'est toi que Que je oh papa, que rien ne me sépare de toi La Bible dit mais qui nous séparera de ton amour Serait-ce les épreuves, les difficultés, la mort, la vie, la faim, la disette, la pauvreté Non Seigneur, rien ne me séparera de toi Parce que je t'aime Parce que, parce que, parce que je t'aime Parce que je t'aime Parce que je t'aime Parce que je t'aime. Parce que, que je, je t'aime. Tu sais tout ce que j'ai subi pour toi, papa. Mais pour rien de monde, je ne veux lâcher ta main. Parce que, que, que je t'aime. Je veux avoir des oppressions, des persécutions, Seigneur. Je veux m'attacher à toi, papa. Et parce que je, je t'aime. Seigneur, même si les hommes ne m'aiment pas, Seigneur. Même si je suis refoulé, rejeté, je veux m'attacher à toi. Parce que, que je, je t'aime. Je veux, Seigneur, père. Tu me donnes chaque jour Parce que je t'aime Parce que je t'aime Je t'aime, je t'aime, je t'aime Je t'aime Parce que je t'aime C'est toi qui es l'origine de l'amour Parce que je t'aime Parce que je t'aime je t'aime Parce que je t'aime Je t'aime. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Est-ce que je t'aime